Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre à archer. Pour marcher, il faut mettre un pied devant, comme ça. Comme ça, s'appuyer et passer l'autre comme ça. Et effectuer ce mouvement plein de fois. Et avec de l'entraînement, on peut même apprendre à courir, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, un d'enculé.